L'idée de départ, c'était de proposer à des enfants d'hôpital de jour et de CMP une médiation autour de la nature accompagnée par des soignants et des professionnels du jardinage. Donc retour de la synthèse pour euh, la prise en charge de Chloé donc, euh, au groupe Terre-à-Terre. Terre. Euh, voilà, là, il a été décidé de poursuivre ce groupe, euh, mais sur les objectifs euh, du coup des grands puisqu'elle passe au collège. On voit les parents la semaine prochaine en entretien. Ouais, donc on pourrait annoncer que c'est OK pour nous. OK, ça marche. Les médiations au jardin se déroulent les mercredis après-midi de 13h30 à 15h30. À l'issue de ces médiations, les observations de chacun des collègues infirmiers et éducateurs sont échangées et après ça reportées sur le dossier patient. cadre de santé sur le pôle l'enfant et adolescents. Euh, euh, Valérie Cusaro, infirmière en pédopsychiatrie. Stéphane Charles, moniteur éducateur au service parc et jardin du chR Bertrand Bredel, responsable parc et jardin. Comment le jardin Super Super Oui c'tutut. La plus-value pour le patient, euh, voilà, c'était euh, de proposer une prise en charge groupale adaptée. Euh, alliant euh, le soin, l'extérieur, dans la continuité de la vie du patient. La plus-value pour les soignants, c'était de proposer euh, des prises en charge euh, dans un lieu innovant, euh, en toute simplicité auprès des saisons. Au niveau de l'équipe, la plus-value, c'était euh, travailler en équipe euh, pluridisciplinaire en alliant le médical et les services d'appui euh, du CHR existants. L'évolution, c'est tout simplement d'élargir ce type d'activité externalisée à davantage d'enfants pris en soins en pédopsychiatrie.